C'est le plus haut de gamme de la série des Fine X3 de chez Oppo, le Fine X3 Pro. Il est enfin dans mes mains, je l'ai testé pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il a dans le ventre, vous allez voir. Il impressionne sur certaines caractéristiques techniques et surtout sur euh, sa photo. Enfin bon, vous avez sûrement vu passer qu'il a un mode microscope. C'est vraiment fou, c'est vraiment impressionnant. Ça permet de soulever la créativité du détenteur. Bref, disponible à 1149 euros est simplement le smartphone à acheter en 2021. C'est ce que nous allons découvrir. Commençons par regarder le design de cette Oppo Find X3 Pro. Si vous ne me connaissez pas, je suis Midi et bienvenue sur Panacotech. Une fois encore, nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Regardons ce téléphone. À première vue, en main, surtout de face, il ressemble... À ses petits frères le neo notamment mais lorsqu'on va faire un petit peu le tour on voit quand même une belle distinction et quelques originalités pour ce qui est de la taille on a un téléphone de 163,6 mm par 74 mm avec une épaisseur une très petite épaisseur de 8,26 mm pour un poids d'environ 193 grammes c'est un téléphone très agréable à prendre en main, surtout sans coque, parce que son arrière est vraiment, bah, vraiment très sensoriel, vraiment sympa. À la fois ça accroche et à la fois c'est doux, bref, ça donne envie d'être manipulé. Sur sa face avant, on voit directement l'écran. L'écran, qui à première vue semble assez bien proportionné, est un écran de 6,7 pouces, avec un ratio du coup écran de 80. 12,7%. On a presque aucun rebord. C'est du Borderless 92,7%, c'est vraiment pff, très bah c'est parfait. On est sur un écran de 120 Hz. Il est possible aussi de régler directement si on veut que la fréquence soit de 120 Hz ou le mettre en mode 60 Hz. Mais l'écran peut aller jusqu'à 120 Hz. C'est un écran avec une définition QHD+, de 3216 par 1440, soit 525 ppi. L'écran est splendide, il est à la fois très beau dans sa gamme de couleurs et dans ses contrastes. C'est bien entendu un écran AMOLED. Sur la tranche droite, on va retrouver simplement un bouton. Un bouton qui va nous permettre du coup de verrouiller ou de déverrouiller. Sur la tranche gauche, le bouton du son pour monter et baisser le volume. Au-dessus, rien. En dessous, la possibilité d'insérer plusieurs cartes SIM. Car oui, Oppo nous offre la possibilité de mettre deux cartes SIM. On a un téléphone dual SIM. On retrouve aussi l'USB-C et les haut-parleurs. À l'arrière, là, on va arriver sur ce qui est vraiment intéressant. Outre ces finitions vraiment très belles et, je vous l'ai dit, ce dos superbe, on retrouve un bloc de modules photo assez original vous le voyez ils sont un petit peu surélevés et on le verra pourquoi on aura bien entendu un capteur principal un objectif ultra grand angle un téléobjectif et l'objectif microscope dont on va voir l'utilité après ça c'est vraiment plutôt pas mal à l'avant le petit poinçon pour un appareil photo frontal ça on rentrera un peu plus dans les détails dans la partie photo vidéo du test en prise en main il est simplement parfait il est vraiment très beau on voit qu'on est sur du haut de gamme sur quelque chose de fiable de robuste ce qui est aussi intéressant c'est qu'il est compatible 5g mais on va en parler tiens passons aux caractéristiques techniques Les caractéristiques techniques de ce Find X3 Pro, parce que oui, il en a vraiment dans le ventre. Pour commencer, je voulais évoquer juste avant, il est compatible 5G, il est compatible Wi-Fi 6. Il est aussi résistant à l'eau, IP68, possède le NFC, compatible eSIM et surtout compatible avec la supercharge. C'est ce que j'avais adoré chez ses petits frères, c'est la supercharge, la super... VOOC 2.0 charge rapide qui va bah, nous donner directement des caractéristiques de recharge pff, superbe. Cette recharge 65W va nous permettre de recharger 40% du téléphone en 10 minutes. En plus de ça, il possède le système de recharge inversé à l'arrière, grâce à bah, son petit arrière, beau, qui va vous permettre de recharger et de partager votre batterie à d'autres appareils bref vous l'aurez compris déjà c'est des caractéristiques techniques qu'on aime entendre en plus de ça au niveau du processeur on est sur le snapdragon 888 avec 12 gigas de mémoire vive et 256 giga de stockage il n'est pas possible d'ajouter de carte micro sd dedans donc on pourra que se contenter des 256 giga cette puce qualcomm Snapdragon 888 est une puce à 8 processeurs elle est combinée avec la carte graphique le gpu adreno 660 ce qui va nous donner vraiment tout ce qui est nécessaire tourner ce qu'on veut des jeux avec l'écran 120 Hz et voilà même des vidéos bref il a vraiment tout ce qu'il faut au niveau de puissance pour satisfaire n'importe qui on a parlé de la recharge mais qu'en est-il de, des batteries de l'autonomie on est sur deux batteries avec ses petits frères deux batteries de 2250 milliampères heure soit un total de 4500 milliampères heure on verra dans la rubrique autonomie ce que ça donne on aura un capteur d'empreinte sous l'écran la reconnaissance faciale après on aura tous les capteurs voilà qu'on retrouve un petit peu dans les téléphones capteur de luminosité capteur de température des couleurs capteur de proximité accéléromètre gyroscope capteur de gravité et podomètre sans parler de ces caractéristiques photos qu'on va évoquer juste après qui sont phénoménales avec vraiment ce mode microscope que J'appuie, j'appuie, j'appuie. Qui est très très intéressant. Bref, voici la fiche technique. Maintenant, passons à l'interface. Là, on va pouvoir, en parlant de l'interface, reparler de cet écran avec ce taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Pourquoi dynamique Parce que ce taux de rafraîchissement va pouvoir s'adapter, passer de 5 Hz à 120 Hz en fonction de l'activité. Ça va préserver la batterie et ça garantit vraiment des performances incroyables. Ça donne une interface et surtout une navigation super fluide et vraiment efficace. En plus de ça, pour une meilleure navigation, Oppo a intégré la luminosité naturelle de grade 81-92 qui va nous permettre de s'adapter à l'environnement pour régler la température des couleurs. Bref, vous l'aurez compris, cet écran, cette interface va s'adapter à chaque situation pour notre confort. Mais on va retrouver aussi toutes les facettes de Color OS qu'on a évoqué chez ses petits frères et petites sœurs. C'est-à-dire toutes les personnalisations, personnalisations d'icônes, personnalisation de thème, on va pouvoir changer de thème, on va pouvoir mettre un écran always on display, on va pouvoir vraiment faire tout ce qu'on a vu avec déjà auparavant dans mes autres vidéos avec euh, le NEO et avec le Light pour se donner une meilleure navigation avec bouton virtuel, avec un balayage, vous le savez, on, on pourra bien entendu accéder à la barre latérale intelligente qui va nous permettre d'avoir, vous vous en souvenez, ces petits raccourcis qui nous permettront de prendre des captures d'écran d'accéder à des applications on aura aussi bien entendu le lancement rapide lancement rapide hop grâce à un mot de passe grâce à une empreinte digitale cet outil lancement rapide nous permettra lorsqu'on va déverrouiller le téléphone en laissant le doigt posé de permettre d'accéder à des applications comme par exemple les, les, les musiques bref à des raccourcis encore plus rapidement donc si on veut juste déverrouiller pour accéder à facebook à insta on va pouvoir le faire bref toute cette panoplie d'outils liés au confort, liés à la navigation, liés à ColorOS, mais liés surtout aux performances de ce téléphone, de cet écran, nous font vraiment aimer l'utiliser, le prendre en main et voilà, c'est une interface. Ça va encore plus, plus loin plus loin que ce qu'on a vu avec le Neo, c'est une interface simplement parfaite. On aura bien entendu aussi la fonctionnalité de clonage du système qui va nous permettre d'avoir de sorte de téléphone dans un pour pouvoir switcher d'un clone à l'autre et avoir des comptes sur un qu'on n'aurait pas sur l'autre bref on a tout ce qu'il y a dans ColorOS qu'on a vu et revu c'est validé l'interface est simplement validée. si vous recherchez une prise en main rapide facile belle et agréable c'est validé bref voilà pour l'interface on va parler maintenant de l'autonomie et surtout on va enchaîner sur le gros morceau de ce téléphone c'est la photo et la vidéo L'autonomie de ce téléphone, de cette Oppo Find X3 Pro. Si vous vous souvenez bien et si vous connaissez ce téléphone, le Find X2 Pro, c'était un de ses soucis l'autonomie. Qui montait pas, bah, pas super haute. C'est normal qu'on a une performance hyper élevée, ça consomme, ça consomme. Là, on est à peu près voilà, dans les mêmes travers, on peut appeler ça comme ça. On va pas avoir une autonomie de deux jours sur ce téléphone, on va avoir une autonomie assez réduite par rapport à ce qu'on peut trouver sur euh, d'autres téléphones de chez Oppo par exemple. On est sur une autonomie globalement entre 13 et 19 heures en fonction de l'utilisation. Je suis sûr que les plus économes d'entre vous pourront monter peut-être à 20, 22 heures. Mais voilà, on est sur quelque chose n'est pas forcément son point fort mais comment jouer avec ce point faible heureusement ce petit point faible on peut appeler ça comme ça est bien compensé par la supercharge car oui cette supercharge 65 watts avec le chargeur fourni va nous permettre en une demi-heure de recharger complètement le téléphone alors vous allez me dire si mon téléphone dure 13 heures 14 heures 15 heures mais si j'ai juste besoin de le laisser 30 minutes pour le recharger complètement ça vaut le coup et oui là dessus ils ont bien joué le coup parce que au lieu d'aller chercher toujours plus loin dans l'autonomie, au lieu d'aller chercher voilà, toujours plus loin dans la batterie, le stockage de batterie et du coup bah, agrandir le téléphone ou le rendre plus gros, la supercharge fait bien le boulot. Parlons maintenant de la photo. La photo, la photo, la photo, on l'a vu dans le design, le bloc photo est quand même fourni ben voilà, de modules de capteurs photo. On aura un module principal de 50 mégapixels avec une ouverture de f2.2. Un module ultra grand-angle de 50 mégapixels avec une ouverture aussi de f2.2. Un module téléobjectif de 13 mégapixels avec une ouverture de 24 Un module microscopique de 3 mégapixels avec une ouverture de f c'est du coup quatre modules photo à son dos lorsqu'on va aller dans le mode photo on va retrouver une interface semblable à ce qu'on connaît ce qu'on connaît ce qu'on a vu chez son petit frère le Neo, sauf qu'on aura bien entendu un nouveau mode un nouveau mode microscope qui nous permettent de faire des photos microscopiques je vais vous en montrer sinon on va retrouver tous les modes un petit peu classiques, mode photo Mode portrait, mode nuit Dans mode plus on aura le dual view Qui nous permet de prendre en avant et en arrière en même temps Le time lapse, panorama, etc etc Bref on ne sera pas perturbé par le menu de cet appareil photo Mais alors qu'en est-il Quelles sont les performances photos Est-ce que ça vaut le coup Tout d'abord on va parler des photos assez basiques C'est à dire les photos avec le module principal Ce module principal de 50 mégapixels incluant du pixel binding Qui permet de fusionner 4 pixels en un pour capturer davantage de lumière quand celle-ci vient à manquer, permettent de faire des photos assez belles assez jolies, de très bon augure par défaut, le X3 Pro prend des photos de 12,5 mégapixels il sera bien entendu possible de monter jusqu'à 50 mégapixels mais il n'y a pas vraiment de gros avantages là-dessus, un peu de précision un peu de netteté en plus, avec le mode 50 mégapixels on aura un meilleur cadrage mais c'est vraiment très relatif le rendu est assez coloré, assez contrasté et pas trop surexposé bref, on est sur une photo qui permet au Find X3 Pro de moins lisser, de mieux explorer et de donner un rendu plus coloré que certains de ses concurrents. Il sera aussi possible de paramétrer un mode couleur 10 bits qui nous permettra du coup d'enregistrer des photos format HEIF qui nous permettront d'avoir ce paramètre. Au delà de ça on va pouvoir aller dans le mode expert pour choisir des photos en RAW et en RAW+. Le Find X3 Pro capture des images au format RAW+, en mode expert les photos en RAW+, 10 bits libère de l'espace pour le post-traitement et donc vous pourrez mieux calibrer, faire l'étalonnage et le montage de vos images en post-prod, ça c'est vraiment plus pour le côté expert, car oui sans se soucier, si vous voulez pas vous soucier du tout, voilà des réglages de tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, vous avez juste à vous mettre en mode photo, à prendre des photos et le tour est joué, vous pouvez bien entendu toujours sélectionner l'intelligence artificielle qui va vous aider à améliorer le rendu de vos photos, vous pouvez aller chercher des réglages mais bon, juste en HDR ou même sans HDR, vous laissez tout en automatique et vous arriverez à faire des clichés magistraux, bref le module principal en a sous le coude, pour ce qui est de l'ultra grand temple, on est sur le même capteur que le module principal le module microscope on n'est plus sur du macro on est sur du microscope vous allez me dire est ce que ça a une utilité dans la vie quotidienne ah, je pense que c'est quand même plus bling bling on en parlera après dans les points positifs et les points négatifs mais c'est une nouveauté une innovation et vous savez que sur ma chaîne j'aime les innovations ce mode microscope va nous permettre d'élargir notre créativité pour regarder tout ce qui est à l'échelle humaine non visible c'est quelque chose de nouveau est ce qu'on va trouver une utilité tout le monde va trouver une utilité là dessus je ne pense pas pas forcément mais moi j'adhère et j'aime bien pour ce qui est du module frontal on est sur du 32 mégapixels les qualités sont comme sur bah, son petit frère on peut faire des selfies vraiment très beau c'est a rien à dire 32 mégapixels je pense que maintenant c'est parfait pour faire des lives des choses comme ça on est sur euh, ce qui se fait de mieux au niveau du frontal pour finir évoquons la vidéo, possibilité de filmer en 4K 60 images par seconde, il y a le mode vidéo EA qui va nous permettre d'activer automatiquement plusieurs paramètres à la fois, notamment la résolution, la stabilisation anti-vibration, le mode nuit, l'enregistrement audio à distance, le 8 bits et les transitions plus fluides de couleurs. Bref ça va nous permettre de filmer sans se prendre la tête avec un très bon rendu. Bien entendu si vous voulez aller plus loin comme d'habitude je vous le dis, je vous conseille d'aller chercher un stabilisateur mécanique en plus mais c'est vraiment pas mal. Vous compris ce x3 pro m'a interpellé au niveau photo et surtout dans sa prise en main et globalement je trouve que l'ensemble est plutôt pas mal donc maintenant parlons des points positifs et des points négatifs Mes points positifs et mes points négatifs Globalement, en point positif, Je vais pouvoir mettre toute l'ergonomie Combiner l'écran 120Hz adaptatif Avec l'interface Color OS, Avec la prise en main Avec la puce, les performances C'est une ergonomie topissime Deuxième point positif Ça va être les modes photo Les modules photo Les blocs photo Ça va aller du coup du microscope Au grand angle Bref, on aura quelque chose de solide à la fois simple à prendre en main Pour les amateurs Et à la fois perfectible Et on va pouvoir les paramétrer Pour les experts Troisième point positif et c'est le seul de la gamme à l'avoir Donc je vais le dire C'est quelques caractéristiques comme l'eSIM Comme l'étanchéité IP68 Voilà c'est ce qui manquait Et c'était un des points négatifs du Neo et du Light, La celle là Qu'en est-il du négatif Le premier point négatif, ça reste quand même le prix. On est sur un téléphone à plus de 1100 euros. Je trouve ça quand même assez élevé, assez cher. J'aurais aimé un prix plafonné à 1000 euros. Mais bon, on a quand même de l'innovation grâce au microscope. Et on a quand même des performances assez haut de gamme. Le deuxième point négatif, ça va être l'autonomie. L'autonomie, en parlant juste de l'autonomie, elle est bien compensée par la supercharge. Mais c'est quand même dommage si vous n'avez rien pour charger à côté de vous. Vous avez quand même cette autonomie assez restreinte. Voilà les amis, maintenant, faut-il l'acheter Faut-il acheter ce fanix 3 Pro Est-ce que déjà, vous avez un budget assez élevé pour aller là-dessus Est-ce qu'il se distingue de certains de ses concurrents Moi, je pense que ce téléphone a tout pour plaire à tout le monde. Et surtout, il a de quoi faire, que ce soit dans son interface, si vous voulez juste prendre des photos, si vous voulez juste regarder des vidéos mais si vous voulez aussi jouer, il y a des performances qui sont parfaites dedans, si vous voulez aller encore plus loin, plus loin, plus loin plus loin avec des modes photo un petit peu experts si vous voulez filmer avec, bref il a tout pour plaire, je pense donc que c'est un réel bon concurrent aux autres téléphones de cette gamme, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous le compare à d'autres téléphones en commentaire, d'autres téléphones dans le même ordre de prix sous Android de préférence parce qu'on peut pas comparer forcément un Android avec un iPhone, mais je pense que c'est un achat réfléchi de se tourner vers ce haut de gamme de cette gamme des Find 3 pro voilà les amis merci d'avoir regardé cette vidéo en attendant la prochaine vidéo vive à fond vive high tech si vous voulez discuter de ce téléphone d'un autre téléphone bref d'un produit tech n'oubliez pas il y a un live chaque semaine vous allez pouvoir aussi rejoindre le discord le lien est dans la description pour parler avec moi mais parler avec toute la communauté de téléphone d'écouteurs de, de, de monde connecté vous êtes les bienvenus en attendant la prochaine vidéo merci et à bientôt sur ma chaîne